Audio Jungle Salut les dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui on est sur un nid de frelons avec une piqûre bon, c'est pas une humain, c'est un chien qui se fait piquer Je vais vous montrer Coucou Et là on est avec son maître Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé en fait ah ben, On était en train de monter euh, le barbecue. On, en fait, on le montait juste sur, euh, sur le nid, qui est sous, la, sous notre terrasse. Voilà On va le montrer tout à l'heure. Et, euh, et notre chien Poker euh, s'est fait piquer. Et comme euh, il avait déjà gonflé euh, lors d'une précédente piqûre, euh, on s'est tout de suite euh, inquiété de savoir inquiété, ce que oui. c'était. Et puis en fait, on, on a vu que, que des frelons rentraient sous notre terrasse. Donc voilà. c'est grâce à lui que vous avez trouvé le le nid en fait. Voilà, c'est ça, ouais. et qu'on vous a appelé. Bon, après il va bien, il a pas eu de réaction. Non, non, non. je pense que la piqûre de la première. Enfin, euh, la, la piqûre du vétérinaire, euh, suite à la première piqûre de, de guêpe, euh, ouais. a dû, euh, du, du, du ouais. dû l'immuniser. Bon, on va aller voir le nid, alors je vais vous montrer le nid. Ah, okay. Ouais, faut que tu rentres maintenant. Ah. Une deuxième ah. piqûre, c'est pas possible. Ah. Allez, je vais vous montrer le nid, les dd Alors. vous voyez la terrasse elle est là donc ça reste quand même assez dangereux et on va voir au niveau de la fissure allez je m'habille et on traite ça Allez, c'est parti pour le combat Allez, on va aller voir ce nid, on va traiter ça. Donc il faut faire attention, allez, il faut faire attention. Pose la caméra là. Allez, c'est parti Hop. Là, c'est vachement creux. Alors, comme on ne sait pas où on touche, on essaye un maximum. Vous voyez comment c'est creux. On va essayer de poser le téléphone. On essaie de repérer. Voilà, C'est un peu un peu plus compliqué Parce qu'on ne sait pas trop où il est le nid Donc on essaye de, de voir donc On va attendre un peu euh, Si on voit quelques frelons blancs sortir Voilà, à partir de demain, il touche la poudre, c'est fini. Il y a du monde quand même, il y a du monde. Bon voilà les Dédés, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, vous avez vu, c'est un endroit quand même dangereux, il euh, y avait du monde, il y avait du monde, donc euh, n'hésitez ben, pas à mettre un petit pouce bleu, euh, à mettre un petit commentaire, et moi je vous dis à très bientôt les Dédés. Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelor Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Ah